Bonjour les enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Simi Anli. Aujourd'hui vous allez apprendre la chanson Oui, oui, je suis Merry Christmas. Avant de commencer le cours, nous allons écouter cette chanson jouée par Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Je vais vous jouer la chanson We wish you suis Merry Christmas. Comme aujourd'hui on apprend la première mesure, peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Sol, Do, Do, Ré, Do, Si, La. Merci Malcolm. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici première note. C'est Sol avec la main gauche. Sol. Troisième doigt. Ensuite, la main droite sur le Do. Sol, Do. On saute deux notes. Sol, Do avec le pouce. Maintenant, pour ces deux notes, on va répéter cinq fois. Sol, Do. Première fois. Sol, Do. Deuxième fois. Troisième fois. Sol, Do fois, sol, do et cinquième fois. Ensuite, sol, do. Maintenant, répétez la main droite, même note, do avec même doigté. Cela donne sol, do, do comme ceci. Ok, je vous montre encore une fois, do, do comme ceci. Maintenant, on va répéter cinq fois. Sol, do, do, première fois. Sol, Do, Do, deuxième fois, Sol, Do, Do, troisième fois, Sol, Do, Do, quatrième fois, Sol, Do, Do, cinquième fois. Bien, ensuite, Sol, Do, Do, Ré, la main droite, regardez, Do, Ré, le deuxième doigt, il vient pour jouer sur le Ré, juste à côté de Do. Sol do do ré mais les enfants faites attention juste le rythme on a fait sol do maintenant do ré quand vous répétez la deuxième do do et après tout de suite après ré cela donne sol do do ré comme ceci OK le rythme sol do do ré OK jusqu'à là on va répéter cinq fois. Première fois. Sol Do, doré, deuxième fois. Sol Do, doré, troisième fois. Sol Do, doré, quatrième fois. Sol Do, doré. Très bien les enfants. Ensuite, Sol Do. Do, Ré, revenez sur le pouce avec le Do, comme ceci. Sol, Do, Do, Ré, Do. Alors la main droite, je vous montre doucement. Do, Ré, on rentre. Do, encore. Sol, Do, Do, Ré, Do, on revient. Ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Sol, Do, Do, Ré, Do. Première fois, Sol, Do, Do, Ré, Do. Deuxième fois, Troisième fois, Sol, Do, Do, Ré, Do. Quatrième fois, Sol, Do, Do, Ré, Do. Ensuite, enfin, la main gauche, elle va jouer sur le Si avec le pouce. Regardez, on a joué... Pousse pour la main droite, maintenant, pousse avec la main gauche, comme ceci, juste à côté de DO. Cela donne SOL, DO, DO, RÉ, DO, SI. OK Encore une fois, SOL, ici c'est long, assez long, SOL, DO. Maintenant, dépêchez-vous, DO, RÉ, DO, SI, comme ceci. OK Maintenant, on va répéter cinq fois. SOL, DO, DO, RÉ, DO, SI, première fois. Deuxième fois. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si. Troisième fois. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si. Quatrième fois. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si. Très bien. Maintenant, la dernière note d'aujourd'hui, la main gauche, elle continue à descendre. Alors, La, avec le deuxième doigt. Cela donne... Sol Do Do Ré Do Si La jusqu'à là. Ok, les enfants, maintenant on va répéter cinq fois. Sol Do Do Ré Do Si La première fois. Sol Do Do Ré Do Si La deuxième fois. Troisième fois. Sol Do, Do, Ré, Do, Si, La. Quatrième fois. Sol, Do, maintenant dépêchez-vous. Ré, Do, Si, La. Très bien Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. à demain